Bonjour les amis, nous sommes à l'heure actuelle au centre d'entraînement enfin centre d'entraînement du Real Madrid mais plus précisément dans la salle de presse, regardez juste ici c'est très beau, voici le logo du club iconique ainsi que la représentation du nouveau stade à venir, c'est ici qu'on va faire Zaccor au livre avec Karim Benzema, je suis super content, regardez j'ai toutes mes fiches. Plein de questions à poser nécessairement, ça fait vraiment plaisir, je pense que je pourrais pas toutes les faire, je vous cache pas, j'ai quasi une dizaine de fiches, je pense que ça se voit, c'est assez long, mais on a une petite période avec lui, c'est assez cool, donc ça fait plaisir, regardez, il y a des lumières en haut et tout, donc on est plutôt pas trop trop mal calé, là on est encore à la phase d'installation, d'accord, c'est pour ça que vous voyez par exemple un câble Ethernet pendouillé juste là, mais je suis très content de pouvoir du coup vous présenter un petit peu tout ça, du coup il y a mon équipe, il y a tout le monde, ça fait super plaisir, et il y a nécessairement quelqu'un je suis content. Ouais, Il est venu bon, ouais. le, le classique va être plié. C'est quoi mon gars Je suis stressé moi. T'es stressé J'ai trop peur qu'il y ait un quoi, qu'il y ait un bug, un truc. Parce que là c'est. Ça va être le stream à regarder aujourd'hui. C'est du sérieux, les C'est 14h. Ça va être le truc à regarder, tu vois. Et donc, je suis trop chaud, y a un truc qui pète, un truc dans. Mais ça devrait le faire, franchement. Là, il y a des installations, mec, on n'est pas, pas à Dallas. La non, on n'est pas à Dallas, la là. On, là, on est des trop carrés et ça. tout. Donc, euh, et ça me tout, fait plaisir et... que tu aies voulu venir et tout, c'est ouais, cool. C'est stressant. Tu sais que même moi, quand je vois Benzema, je suis stressé. Parce que moi, quand j'étais petit, j'étais trop fan de Benzema et je ouais. faisais des compilations de foot, des buts de Benzema. Ouais. Tu as fait des compilations toutes J'en sens des ali et trucs comme ça Je les ai encore. Je les ai encore. Et bah voilà, la passion, c'est beau ça plaisir donc vous allez voir on va installer un petit peu tout ça gentiment on a un petit cadre quand même un petit peu sympathique bon c'est vrai la salle des trophées ou quoi ça aurait été cool mais en fait contrairement à d'autres interviews comme par exemple olivier dacourt qui a pu faire ça dans la salle des trophées nous on a besoin d'internet et c'est un des seuls endroits où la connexion internet est assurée il y a des câbles de partout par terre etc c'est la folie donc on vous montre l'installation et on va vous faire vivre cette journée avec nous Amis, nous sommes encore une fois centre d'entraînement du Real Madrid. Et centre d'entraînement du Real Madrid, vous vous doutez bien, il n'y a pas seulement du divertissement et une interview avec la salle de conférence que j'ai pu vous montrer, il y a également nécessairement du football. On les voit juste là. Donc on voit Thibaut Courtois, juste là. On voit d'autres joueurs, il est également avec André Lunine et tout. Et c'est un petit peu ici également, je suppose, où les joueurs se posent et peuvent un petit peu euh, se restaurer se poser. Et il y a également du coup un petit couloir juste là, qui donne sur les appartements privés des joueurs et c'est là où ils peuvent se poser après leurs soins, après leurs entraînements, peut-être même pour les mises au verre d'avant match, etc. Et c'est ici qu'ils peuvent se poser et au global, euh, on va dire, euh, se mettre euh, correctement. Les amis, on a installé quasiment tout, ça fait plaisir, regardez, juste là, il y a le setup, on est en train d'arriver à la fin. Là, ils sont en train de passer, par exemple, à des extraits qu'on va lui mettre à la fin de l'émission. On a prévu des extraits, notamment, par exemple, de Willou ou de Bruce Granek, qui vont lui poser des questions, donc ça va faire assez cool. Toi qui as marqué, je crois, un peu plus de 300 buts en pro, si tu devais en garder que 3, ce serait lesquels Ici, vous pouvez voir également quelque chose qu'on a préparé, c'est euh, nécessairement... Euh, la séance de dédicace. Donc, euh, forcément, euh, quand j'ai eu la chance de pouvoir l'annoncer, il bah, y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé Ouais, des maillots, des maillots. Et j'ai ramené une bonne partie de mon équipe. Donc, on a ramené des maillots pour pouvoir les faire signer à la fin. Euh, tranquille, ça rend un petit peu fan. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, nécessairement. Donc, c'est grave cool. C'est en train de prendre forme. Regardez. Il y a juste là le plateau et juste là mes fiches. Zach en avec le nouveau logo et mes questions. Et ça, c'est grave cool. L'émission est d'à peu près deux heures. Techniquement, on est prêt. Je suis prêt. Je suis un peu stressé, mais ça va le faire. Ça va le faire. une heure, Zach. Hein. Oui. La pression monte. Je, je connais tous ces papiers-là, mais j'avoue que je commence à être un peu stressé. J'ai envie que ça se passe bien, j'ai envie d'avoir le temps, de pouvoir faire les choses, pas en manquer. Parce que quand t'as quelqu'un avec une carrière aussi longue, c'est difficile de pouvoir forcément parler de tout. Moi, je sais qu'il y a des passages où, où je vais un petit peu sauter, notamment parce qu'il en a déjà parlé ailleurs. Rien qu'un exemple, sa relation avec José Mourinho, il en a parlé plein de fois. C'est quelque chose que je vais squeeze. Par exemple, moi, je vais plutôt parler du Real de 2011-2012. Celui qui fait les 100 points en Liga. Je vais lui parler avant qu'il arrive pour lui dire un petit peu comment ça va se passer. Qu'est-ce que je prévois de lui demander, plus ou moins, tout en gardant des surprises. Et puis, euh, j'espère que ça va se passer. Techniquement, on est prêt. La connexion a l'air de tenir. En termes de son, on a l'air bon. Je crois qu'on est good. Oh, okay. yeah ça froissé, j'ai trop la rage. C'est froissé la... dans mon sac, je vais pleurer. Stressé, mais là je suis plus stressé. 30 minutes, il y a un moment, frère, c'était un peu boule au ventre, mais là je me sens bien. La prod est prête. On a fait des tests, tout a l'air de fonctionner. J'ai revu mon conducteur, je le connais. Là j'ai la dalle, j'ai envie de pondre le classique, tu vois. Ça a une odeur, les classiques. Et c'est une odeur qui pend à mes narines. C'est des saveurs qui se mélangent, tu vois, c'est fruité. C'est fruité, ça sent les épices, tu vois, mais des épices qui se mêlent bien. Au poulet par exemple, tu aurais du curry, du paprika... tous les saveurs qui sont présentes là. Mais je vois que toi aussi, t'es prêt. Moi ouais, je suis prêt, je me suis habillé. Mais euh, c'est français mon dans... Franchement, ça se voit pas trop. Ça se voit pas? Ouais, ça se voit pas okay, est cool. tu, tu es belle. Hein. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis aujourd'hui avec monsieur Karim Benzema. Bonjour Karim, comment vas-tu Ça va bien, bien, tranquille. Tranquille ah, Impeccable. Et, mais en plus, Zizou, entraîneur, c'est pas quelqu'un qui va venir et va vouloir t'apprendre le foot, même si, même s'il peut ouais. te dire des choses. Mais il vient, c'est des bons conseils qu'il te donne. Ce qui fait que derrière, t'es... Voilà, ça y est, c'est parti. T'aurais l'exemple d'un conseil qu'il t'a donné peut-être un jour, parmi ouais, tous, tous ceux qui t a, a, t a pu dire au foot. <rire> Il est simple le conseil quand même. Bah ouais. Donc moi, je cautionne pas que tu parle mal d'un joueur de foot, si le mec a été pas bon, tu peux dire bon aujourd'hui ça s'est mal passé, il n'a pas été bon parce que tu sais ce que c'est. Et enfoncer comme ça quelqu'un dans les radios, etc. Moi je, moi, je peux pas. Et ensuite, si moi un jour, euh, jamais de la vie. Jamais Non, jamais de la vie. Être consultant, je peux ça, dire ça, à tu tous pas les... <rire> Jamais réponse de la vie. Honnête. Franchement, réponse. Je peux pas être plus honnête, mais jamais de la vie. Non, ça ne t'intéresse pas du tout. J'ai des discussions avec mon père, avec mon frère, j'essaye. mais. C en fait, on n'a pas la même vision, je peux pas, ouais. pas. mais je peux pas... Je peux peux discuter avec quelqu'un. Par exemple, tu pas... pas professionnel. Non. Tu vois Je l'ai été un peu. Mais... Ah ouais non. Tu j'en prends Non. <rire> non, mais je veux dire, tu es amateur au foot. <rire> oui, bien sûr. Okay. Je fier. peux discuter avec Carrément. toi. En plus, tu un gardien, il est payé pour arrêter les pénalties. Ok, oui. À moins que tu tires je ne sais pas où. <rire> Allez, tu vois ce que je veux dire. Donc, ce pénalty-là… <rire> Ce pénalty-là, déjà, je regarde le score, etc., le temps, etc. Et de toute façon, je voulais faire une panel K. ouais Ça fait un moment, mais... C'était dans un coin de ta tête Ouais, ça faisait un moment, mais j'attendais un match, un gros match. D'accord. Tu vois, pour que ça reste et pour que je dirais, bon, voilà, comme Zizou, il a mis une panel K en finale, j'attendais. Donc là, j'ai l'opportunité. Le week-end d'avant, le gardien m'arrête deux pénalty. Oui. Donc, sans pression, zéro pression. Et voilà, je pose la balle. le nécessaire, putain. Il est mort de rire. Regardez <rires> <Les rires> <d 'air> <laughs> <Non> mais... <rire> ça. Au revoir tout le monde, ciao. ciao. Merci, merci à toi. J'espère que ça t'a plu. Si si si. Je pas Franchement, j'espère que ça, ça t'a plu. Ah, non. non non, je suis content. Trois premières. Bien, ça a bien. Trois premières. Tout de suite. Allô. Des petits zombies. Ça va je t'avais dit. va démission. Ça a été super. Je suis très content du rendu final. Ça a été un plaisir. Franchement, je suis extrêmement heureux. J'ai vu les retours. J'ai regardé tout. Ça a été un honneur d'avoir Karim avec nous. On sera extrêmement content. Alhamdulillah. Enfin, Vraiment, le je J'ai pas beaucoup <rire> pas chose à dire. Très heureux. Franchement, je suis très ému et c'est une sorte de rêve un peu, tu vois, qui, qui se passe. et Que ce soit les gens, l'opportunité et tout. Trop heureux. Et je suis très content, franchement. Franchement, j'ai pas d'autres mots je suis très heureux, c'était super, et j'espère que vous avez kiffé, et je vous remercie pour les messages, c'était vraiment trop cool, une expérience unique, et ça va toucher au cœur.